Alors, quand les gens viennent me voir au cabinet pour un coaching financier, c'est-à-dire ils veulent augmenter leur revenu ou alors ils ne comprennent pas pourquoi ils travaillent beaucoup mais ils n'arrivent pas à augmenter leur revenu, je commence par leur poser la question suivante. Si l'argent était un ami, c'est simple, définis-le moi. Et ben, tu vas être surpris par les réponses que j'obtiens. « Oh là là, c'est un ami hyper infidèle. Oh là là, c'est un ami ingrat. J'ai beau l'accueillir de la meilleure manière qu'il soit, ben finalement, il revient jamais. Ah, oh, c'est un ami qui va et qui vient. Ah, oh, c'est très instable, comme la météo. » Et ça, ça en dit long sur vos croyances par rapport à l'argent. Plus vos croyances sont négatives de l'ordre de ce que je viens de dire, eh bien, moins souvent il atterrira dans tes poches. Et généralement, je commence le travail par améliorer le système de croyances qui cause des blocages chez ces personnes-là. Maintenant, j'ai envie de te poser la même question. Si l'argent était un ami, donne-moi tes réponses. Comment tu décrirais cet ami J'ai hâte de lire tes commentaires.